Bonjour, bonjour, c'est toujours Prochkeur Ferras, votre partenaire d'initiation en initiation informatique. Et à présent, nous allons voir une nouvelle chose, nous allons apprendre tous ensemble ce chapitre sur l'initiation informatique ou encore l'initiation à Microsoft Office Word. Et nous allons voir une petite introduction là-dessus et c'est... C'est une formation très longue, mais nous ferons partie par partie qui nous permettront d'avoir un peu plus d'idées. Et je crois que vous serez toujours patient de pouvoir poursuivre cette formation. C'est toujours fera votre partenaire sur le Mazaro Technologie. Alors, sans plus tarder, nous irons sur un peu sur l'introduction et voir ensemble c'est quoi et de quoi s'agit-il sur Microsoft Office Word 2016, bien sûr. Il y en a plusieurs versions, les plus anciens c'est 2000, 2000, 2003, 2007, 2010, 2016 et 2010, 2013, 2016, 2019, le plus récent. Mais nous allons travailler uniquement sur 2016 au moyen communautaire. Alors, de quoi s'agit-il de Microsoft Office Word Microsoft Office Word est une suite bureautique propriétaire de la société Microsoft qui fonctionne avec les plateformes fixes et mobiles, c'est-à-dire les ordinateurs portables, du bureau ainsi que les portables, les téléphones. Elle s'installe sur ordinateur et fournit une suite de logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, e ou Publisher selon la suite choisie. Microsoft Office propose une version web qui utilisent directement les logiciels ou encore euh, qui s'utilise en ligne depuis un navigateur web et ainsi de suite et vous permet d'utiliser plusieurs types de, de, de téléphones téléphone Android, iPhone, euh, Windows, iPad et ainsi de suite et à vous dire déjà en 2015 Microsoft annonce que Office c'est-à-dire le Pack Office est utilisé par plus de 1,2 million ou 2 milliards pardon, de personnes à travers le monde. C'est-à-dire, c'est la suite ou encore l'outil bureautique au niveau des ordinateurs, la plus utilisée ou la plus utilisée. Alors, c'est quoi ce, ce dont nous allons travailler C'est sur Microsoft Office Word. Donc, Word, Microsoft Office Word est un logiciel de traitement des textes qui publie publié, publié par Microsoft. La version la plus récente est, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas 2021, plutôt c'est 2019. Mais euh, bon, nous n'allons pas aller là-dessus, mais nous allons rapidement voir les méthodes et comment accéder à travers votre ordinateur. Si vous ne savez pas comment retrouver Word sur votre ordinateur, vous allez sur le menu démarrer. Tous les programmes, vous trouverez euh, avec 2010, et bien sûr Windows 2010, c'est déjà éclaté, c'est-à-dire ce n'est plus dans un dossier comme c'était sous 2007-2010, mais avec euh, Microsoft Office 2010, plutôt il éclate tous les dossiers et chaque fichier de logiciel est apparent. Donc vous allez sous menu démarrer, vous allez voir euh, ici menu démarrer, vous allez cliquer et attendre que ça s'ouvre. Et au tout le programme et vous aurez ce fichier vous allez faire sur euh, le menu de roulant chercher microsoft office word mais vous en trouverez une icône en bleu avec un gros w un gros w un grand w ici si je viens au niveau du, du, de l'ascenseur on appelle ça juste l'ascenseur vous trouverez vous allez chercher Jusqu'un peu plus bas du côté des W parce que c'est par lettre atroptique. Voilà, vous cliquerez une fois dessus et vous allez avoir accès à au fichier ou au logiciel Word. Et nous allons débuter par ça et voir éventuellement comment travailler sur Microsoft Office Word. Donc ici nous sommes dans la phase l'initiation à microsoft Word. si vous n'avez pas d'idée comment travailler comment faire les textes comment saisir comment vraiment élaborer la numérisation de l'information à travers votre ordinateur c'est avec cet outil la plus essentielle qui est utilisée à travers le monde donc nous allons voir ensemble comment y arriver Une voilà, nous sommes ici une fois que nous accédons à cette ouverture au dossier, au menu démarrage il nous sortira le menu principal du démarrage de Microsoft Word parce que là nous allons il nous donne un ensemble de menus Déjà ici, à l'accueil, vous donnera un document vierge et vous donnera des modèles de 2003, 2010. Ça c'est les versions les plus anciennes parce que nous sommes sur 2016. Et nous avons ici euh, déjà un ensemble des fichiers Word qui sont déjà créés précédemment ou utilisés. Bon néanmoins, nous sommes ici, on vient tout simplement. Donc ici il y a aussi un menu à votre gauche. Au niveau de l'accueil, un nouveau, c'est-à-dire nouveau, c'est tout simplement arriver à aboutir ici ou ouvrir un fichier récemment existant ou récemment créé ou qui avait déjà été créé, c'est l'ensemble de ce qui est ici. Et vous allez compte votre avis, option. Dans l'option, vous trouverez aussi tout ce qui est paramétrage concernant euh, euh, la configuration de votre fichier. Bon, car cela ne nous allons... Euh, revenir au niveau du fichier ici et voir éventuellement ce qu'il nous faut pour pouvoir parvenir donc ici donc je suis allé dans options toujours dans le fichier dans options il me sortira ceci à retenir les choses les plus essentielles au niveau de la vérification qu'est ce qu'il y a comme information à prendre en compte sur la vérification c'est la correction Orthographique des erreurs. Corriger automatiquement les mots, les caractères au niveau de la saisie de votre document. C'est au niveau de cette option que vous allez corriger et cocher. Si vous n'en avez pas, ici comme ici, vous cochez tout simplement l'ensemble de, de, de ces cases pour permettre à ce que, une fois que votre euh, logiciel est ouvert ou que vous, vous mettez à saisir, il vous permettra de corriger automatiquement. Via le dictionnaire euh, du système d'exploitation, la correction orthographique de votre langue configurée, bien sûr. Donc, euh, nous allons attendre quelques minutes, comme j'ai double-cliqué. Voilà. Donc, ici, c'est correction automatique. Il me dit quoi afficher le bouton de correction, ainsi de suite, suppression, ainsi de suite, autre, automate, la mise en formation de forme automatique, ainsi de suite. Donc vous voyez, tout un ensemble d'éléments à prendre en compte. Et ensuite, nous venons sur langue. Langue, c'est-à-dire que ça dépend de la langue à laquelle vous parlez. Si votre à défaut, bien sûr que d'abord le logiciel est même conçu sous une langue quelconque si c'est en anglais, si c'est en français et ou, soit vous voulez même si c'est en anglais mais vous voulez quand même la langue décisive vous pouvez la changer même si le résultat est conscient en anglais ou les, vous allez voir que les anglais sont en anglais mais ici au niveau de la langue c'est important de changer la langue décisive ou que cela soit adaptable à vous, ainsi de suite, et un ensemble d'options avancées ici sur le menu que donc, vous pouvez voir. Dans la plus importante, c'est au niveau de la vérification, c'est la correction automatique des saisies et aussi la langue. Voilà la chose à prendre en compte. Les autres, vous en prenez connaissance, vous en prendrez connaissance à la suite des temps. Donc voilà, on revient sur fichier, on n'a pas créé de nouveau. Un document, c'est ici, document vierge. J'ai cliqué sur document vierge. Automatiquement, il me présente à la, euh, la feuille de saisie. Vous êtes actuellement sous la feuille de saisie, de saisie de votre page Word. Et là, nous allons voir quelques éléments essentiels sur la présentation du document Word. Parce que c'est important, Nous ne pouvons pas commencer à numériser, à utiliser ou à faire les saisir sans comprendre ce sur quoi nous travaillons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces espaces, ici que vous voyez, sont appelés les onglets. Donc ici, ces noms, fichiers, accueil, insertion, conception, mise en page, référence, public, postage, révision, affichage, sont tous appelés les onglets. Et chaque onglet a des informations ou des options qui lui est propre lui permettant de pouvoir manipuler vos informations au niveau de votre ordinateur. Alors, sur ce, ici, le premier onglet est appelé fichier, là où nous étions. Bien sûr, comme euh, rappel, et le deuxième onglet, c'est celui d'accueil. Comme nous accueil, c'est la fenêtre à défaut d'utilisation de Word. Donc, une fois que vous ouvrez Word, vous y trouverez automatiquement sur cet espace. Alors, de quoi s'agit-il et de quoi il est composé On va voir ici, selon euh, le support, notre manuel, pour plus de précision, il y a ici l'interface d'utilisation Word, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, et on vient ici, la décomposition de l'interface à accueil sur Word. Nous aurons les titres du nom du document, la connexion du compte Microsoft, euh, la réduction du ribbon... Nous aurons la barre d'outils d'accès rapide, nous aurons le riband, nous aurons la page du document, nous aurons le pointeur, nous aurons la barre d'état, la barre d'état, bien sûr, la barre d'état, et nous aurons euh, la barre ou encore les zooms, l'espace des zooms. Donc à cela nous allons voir dans les détails comment ça se suit. Alors, la toute première chose ici on a dit. Ici, nous avons parlé sur le menu, sur la barre d'état ou barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide, c'est cet espace-ci, là où nous trouverons l'option d'enregistrement, revenir, euh, revenir ou annuler les modifications au cours de saisie que nous avons fait. Ici, c'est... Une fois que nous avons annulé, on peut revenir sur ce qui était comme information au niveau de document. On va le voir. Et ici, nous avons le petit bouton qui nous donne le menu déroulant, de euh, l'ensemble des informations ici, auxquelles on peut ajouter sur euh, ce menu, bien sûr. Si par exemple nous n'avons pas sur notre espace, nous n'avons pas imprimé. Je peux cocher ici. Et une fois de plus s'ajoute. Si je vais l'enlever, je viens décocher sur imprimer, impression rapide. Alors, l'option imprimer s'enlève. Et voilà, ça c'est sur ce qu'on appelle notre barre d'outils d'accès rapide. Et nous allons voir le titre et l'état de connexion. Le titre ici, c'est le nom du document. Par exemple, tout à l'heure, nous l'avons ouvert, mais nous n'avons pas nommé le nom du document. Si je mets CTRL-S. Ou que je clique sur l'enregistrement, il me demandera de mettre un nom sur ce document. Alors, la nomination vient, il y a le nom du document, comme document 1, parce que c'est le premier document que nous devrions. il y a le nom du document et le nom du logiciel d'utilisation en cours. Et ensuite, ici, ce qu'on appelle le compte Microsoft, c'est-à-dire vous pouvez avoir la connexion automatiquement sur l'application Word ou sur le back-office afin de pouvoir l'utiliser une fois en ligne. Vous pouvez être à travers votre compte euh, euh, Microsoft euh, vous, ou encore votre, votre compte Microsoft. Vous pouvez vous connecter à travers, euh, en ligne, sur ce compte et travailler et stocker en ligne vos informations, vos documents. Et nous avons ici la réduction du riban. On a dit que chaque anglais est constitué d'un ensemble d'éléments. Et ces ensembles d'éléments sont appelés en temps normal cet espace de chaque anglais est appelé ribon. Pourquoi ribon? Parce que ça fait appel à un rouleau qui s'enroule. Donc si je clique ici, vous allez voir qu'il va s'enrouler et nous aurons les anglais, mais il faut cliquer sur chaque anglais pour avoir son état de ribon. Si je clique ici, j'aurai le ribbon. mais si je sors dans le ribbon sur le corps de, de la page, il va s'enrouler. Ainsi de suite, si je viens sur insertion, insertion aura son propre ribon par rapport aux informations qui lui est propre, des options qu'il permet de pouvoir manipuler. Donc, comment faire? Il suffit juste, comment faire pour détacher le ribon? Hein, pour le détacher ou encore pour euh, euh, euh, enlever cette option qui fait rouler le ruban tout le temps. Si vous avez des, votre machine qui s'enroule tout le temps, il faut cliquer. Et ensuite, quand vous cliquez sur la page, il s'enroule. Il faut tout simplement aller sur l'espace vide de chaque, n'importe quel anglais soit ici, peu importe l'espace là où vous tenez, vous, vous cliquez là et décocher réduire le ruban. Voilà, donc là nous sommes sur, nous avons parlé sur euh, barre d'état d'accès rapide, sur le nom du document, sur euh, euh, euh, euh, euh, le compte Microsoft, sur l'état de réduction du riband et sur le riband ensuite, nous avons parlé ça, tout ça sur le riband et nous avons ici le pointeur, le pointeur que vous voyez, c'est celui qui note sur notre écran et nous aurons aussi l'espace, la page de saisie. et nous aurons ici... Il y a deux choses qui nous restent, c'est la barre d'état et, et la barre d'état et euh, zoom le curseur de zoom. Donc, la barre d'état, c'est quoi la barre d'état Ça nous informe le nombre de pages que vous avez, le nombre de mots saisis et vous indiquera au cours des traitements comme un crayon qui sortira ici vous indiquant que vous êtes en train de saisir sur votre table, euh, pardon, votre base de données ici nous aurons ici l'état d'affichage ça c'est mode lecture comme si vous faites un diapo et aussi et, et, et ici vous aurez mode normal et mode web c'est à dire où l'interface pourra, pourra changer de posture d'un moment à l'autre et nous avons ici les les modes zoom, c'est-à-dire agrandir ou réduire votre page selon le pourcentage d'affichage que vous souhaitez avoir. Voilà en général la présentation sur le document. Et nous allons poursuivre à la suite en ce qui concerne l'étude de chaque anglais ou de menus ou des options sur chaque anglais. Nous allons voir ensuite, sans pourtant y aller loin, euh, élaborer l'étude sur les anglais on va le voir mais néanmoins je vais parler pour terminer sur les marges quand on parle des marges c'est l'espace des limites de saisie de texte sur votre page ou sur votre document nous avons la marge supérieure ou l'entête et nous avons aussi la marge supérieure comment elle détecter vous venez ici sur cette partie graduée vous aurez l'espace d'en haut qui vous indiquera la marge d'en haut ou la marge supérieure qui n'est autre que l'entête et vous aurez en bas vous aurez en bas ici la marge inférieure qui n'est autre que le pied des pages et vous aurez ici la marge de gauche Tout comme sur votre cahier vous avez toujours une marge auquel vous laissez auquel vous commencez à saisir et auquel vous vous arrêtez donc vous pointez ici faites attention sur les petites flèches jusqu'à ce que votre curseur soit horizontal pour indiquer la marge de gauche et vous venez à droite à marge de droite délimite l'espace de saisie de votre document. Vous pouvez aussi réduire la marge, c'est-à-dire réduire l'espace de marge au niveau de l'entête ou de la marge supérieure ou réduire carrément ou élargir la marge de gauche sous votre document. Vous pouvez le faire autant du côté droit ainsi de suite. Vous pouvez le faire aussi au niveau du de pied des pages, soit élargir ou réduire. Pourquoi le but de réduire les marges, c'est dans le but d'avoir assez d'espace si vous avez assez d'informations à saisir pour un peu gagner d'espace sur votre page. Et voilà, nous arrivons à terme de notre présentation de Microsoft et nous verrons à la suite quelle est la possibilité de pouvoir étudier en large, large chaque menu, chaque option et nous permettra enfin de pouvoir mieux utiliser notre outil euh, de saisie de texte Microsoft Office. Alors, je vous conseille et je vous suggère encore, sollicite encore, d'aller aimer, de aimer et de cliquer sur la clochette. Et surtout, si vous consultez cette page, et ne manquez pas de vous abonner à toutes les choses et aimer la page. et Mettez les commentaires, tout ce dont vous avez besoin, des questions, nous serons là toujours à répondre à votre. Autre à vos, vos besoins parce que nous souhaiterons tous que nous soyons tous capables d'utiliser l'ordinateur. Alors, je vous dis à bientôt et je vous souhaite eh, une bonne visualisation de cette vidéo.